I don't know. You professional, play... non, non. No, no. Maintenant, on peut pas juste sauter d'une falaise. Je comprends pas. La Thaïlande. Clairement, c'est pas ouf pour le cliff jumping. Send it Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va cliffer euh, sur une île qui s'appelle Hong Island. C'est une île vraiment euh, trop stylée qu'on a vue sur Google Maps. Il y a un espèce de lagon qu'on va aller explorer. On a chopé un petit bateau. Et en fait, le mec, il va rester avec nous toute la journée. Il va nous emmener euh, tout autour de l'île. On va pouvoir tourner autour des falaises, faire le repérage pour les sauts. Ça va être beaucoup plus facile que euh, de tout faire à la nage. Bah, je crois que le, le mec qu'on a payé, là, il comprend pas grand-chose, en fait. <rire> on lui a dit, on veut faire un tour de l'île en bateau. Et en fait, là, il vient de, de venir à la plage, euh, mettre son encre. Il nous a donné des masques et tout. En fait je crois qu'il est pas très très au clair sur nos intentions. Et comme bon, il parle pas très bien anglais, on n'arrive pas à communiquer. On a peut-être euh, trouvé un cliff là, d'un petit rocher. Pour commencer, ça va être bien. Il n'y a, a pas grand chose, je pense qu'il y a 9-10 mètres. Mais ça peut être cool déjà. Let's go oh, oh, Wouah Oh, j'ai tellement flippé, il y a un varan juste à côté de moi What Il est juste là là oh, c'est chaud Oh il m'a fait tellement peur, je crois que ça peut pas trop faire de mal Je crois que ça peut mordre Mais Je crois que... Bah je pense, c'est sur le coup de la surprise quoi Genre Mais enfin je, je pense, piles ce que t'as de... fait, c'est tout ce qu'il fallait pour se faire mordre Genre, Je lui faire un coup de panique ouais. T'as failli lui marcher dessus, il te chique Bon par <rire> contre il est vraiment pile sur le chemin où on veut aller quoi bah, il nous montre le chemin quoi. Ouais il nous montre le chemin, on va le suivre ça, il a pas l'air très rapide oh, c'est stylé Oh plus que ça gros Plus que ça Bah oui Ça fait plaisir là en fait euh, On a été très très euh, sceptique par rapport à l'avancée du projet d'aujourd'hui Quand le mec du bateau il nous a dit non mais moi je vous accompagne nulle part Premier clip euh, on peut pas le faire clairement Il y a un mec qui pète un câble Je sais pas pourquoi On va redescendre on va voir avec lui euh, sur la plage là. Liste. It's for dangerous. I don't know you play professional or not, professional. but it's here. We yeah. want to save everyone. So <rire> <rire> La gueule que je vais avoir. <rire> bon, alors, on commence à se faire siffler euh, par les mecs de l'île et je crois qu'ils ne veulent pas qu'on monte sur le rocher. On peut même pas de cliff. La semaine dernière, on ne pouvait pas bouger dans un parc. Maintenant, on ne peut pas juste sauter d'une falaise. Je comprends pas. Oh, weekend. Non. What? Non vas y bah, on bouge de spot. Hein. On espère ah qu'ils vont pas nous suivre toute la journée. <rire> Il y a des touristes qui nous ont dit qu'il y avait des grosses toiles d'araignées qui étaient tendues mm -hmm. et qu'on pouvait se les prendre dans le visage. Ouais. Pas super agréable. C'est oh quoi ça Quoi fat Il pas de touristes. Non. On était foutus. Ouais. Non, Moi je sais pas si c'est une de... vraie ou ah, une fausse. Mais c'est... En fait, ils ont mis un, un piège. C'est pas évident qu'elle soit. Pour là, les touristes, ils ont mis un piège. Non, mais elle est beaucoup trop vraie pour qu'elle ouais. soit fausse. On vous laisse passer avec Jérém. <rire> okay. Oh my god. Oh a ah, tout le monde... Ah là non Quel enfer. Ah là, il nous faut des clips, ça c'est pas mal. Je vois, jure Après, y a un problème là. Je vous jure que l'araignée là, c'est une attraction. J'en suis sûr, il y a pas d'araignée. Qui... Non, c'est ça le. Même Je même. jure les gens ils passent, ils voient l'araignée, ils disent "Ah mais il déserte." C'est lui là le petit de... oh. oh. oh. oh. Ah, ah. ah. Jure. ah. Gros podcast là Gros dead back Allez vas-y Jérém oh oh oh oh tu... oh Il faut pas de contenu. Je laisse ma fierté de côté <rire> <rire> Donc c'est ce qu'on appelle un doji Parfait C'est un magie Magie Mais ça s'en euh, euh, on on fait ah, Là, il appelle les flèches <rire> <rire> Je comprends très bien le thaïlandais. <rire> en fait, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de, de spot, de falaise. Donc euh, on va essayer de lui demander d'aller sur une autre île. Je sais pas trop si c'est possible parce qu'il a pas l'air euh, de comprendre déjà ce qu'on dit. On comprend pas trop ce qu'il dit non plus. Donc, déjà c'est compliqué. Ok, can we go uh, on another island? Lakhoun. To Hong Island. To Hong Fong. To Clean it What? Do you know another spot where the water is deeper? Water? No, no, no. No water? Yes, no, no. no. Il n'y a pas d'eau maintenant. Il y a plus d'eau. Can we uh, go around? Around the, the, island. the island? Yes, to Ok, ok, ok, let's go. Donc, quel est le plan? Le plan, c'est d'aller se baigner, faire semblant qu'on est des touristes un peu lambda et de barboter tranquillement. Et à un moment, quand il y a un timing de partir de l'autre côté de la falaise parce qu'on a repéré des cliffs. Le problème, c'est qu'il y a les mecs qui nous ont engueulés tout à l'heure avec leurs sifflets. Là. Et bah ben, ils sont encore là, du coup à tout le moment ils nous spotent. On nous déjà spot en fait, <rire> oui. Est-ce que la Thaïlande c'est vraiment le paradis du cliff jumping Pas sûr. Pas sûr. Allez, nous on lâche rien, non. on veut cliffer. Non. On veut faire des cliffs aujourd'hui, donc on s'acharne. Le mec qui est sur la plage, il, euh, il a appelé ses potes. Et du coup, là, il y a un bateau de mecs de, mec, de, de garde-côte, ou je sais pas trop quoi. Qui viennent, genre à la limite de, de la zone de baignade, ils vont pas nous laisser faire en fait. Et nous, on fait quoi on est, on est à la nage. Qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut rien faire. attends Ils sont là, là. Ils sont juste là. Oh What Oh Okay. Oh. Yeah. ok, ok ok, Ça oui. Oh, c'est pour la sécurité en fait, j'avais pas capté On a un cliff juste là, on peut pas le faire On a trouvé un cliff, on a galéré à le trouver, on peut pas le faire On essaye tout mais c'est impossible en fait Bon ça y est on a temporisé un peu, le bateau est parti Normalement personne nous a vu partir de la plage Du coup on va pouvoir aller chercher des cliffs Et là on voit un petit rocher qui pourrait potentiellement être un spot On va voir si on peut grimper le premier clip de la journée, il n'y a pas trop trop de fond Mais bon, à mon avis ça va souvent être le cas, du coup il va falloir quand même faire avec On sait à peu près comment atterrir dans l'eau quand il n'y a pas trop de fond On est assez expérimenté sur le sujet, ça va le faire Mais par contre, euh, essayez pas trop de reproduire, s'il n'y a pas de fond, c'est quand même dangereux De toute façon, on le rappelle, il y a plusieurs règles de base dans le clip diving Faire une coulée, euh, jamais sauter seul Et puis euh, faire les choses crescendo Faire des petites hauteurs avant de se lancer sur des grosses. Ça paraît logique mais bon, c'est bien de s'en rappeler Yes on va pas recroiser un varan, ça m'a fait trop ah. Comme ça. Yes. Ici il a genre plein de pierres qui bougent Et c'est fou genre quand elles bougent On dirait que c'est un truc, un bruit métallique quoi oh, En plus elle est énorme On vient d'arriver sur le haut du seau Et il va falloir euh, vraiment penser au fait qu'il euh, n'y a pas énormément de fond. Du coup, euh, raterrir euh, genre en cuillère quoi Dès qu'on arrive dans l'eau, BAM, on s'assoit dans l'eau et comme ça, on plonge pas du tout euh, profond. Moi, personnellement, je pense que je vais, je vais opter pour euh, l'option death dive. C'est-à-dire euh, me mettre comme si j'allais faire un plat. Et au dernier moment, je vais replier mon corps. Et comme ça, il euh, y, y aura un impact. Euh, ça va être beaucoup plus concentré que c'était mes pieds. Et du coup, je vais aller beaucoup moins profond. Ouais. Tu passeras ça après, Médis Vas-y. 3, 2, 1, let's go Léo il a envie de faire double lay. mais euh, il l'a fait qu'une fois et du coup ça me fait quand même bien peur du coup il va faire plein de frais pour se mettre en confiance et après pouvoir le lancer et du coup il va jouer un peu avec les hauteurs aussi il va pas commencer directement euh, au saut le, le plus haut Les pour arriver au spot, faut passer dans une crevasse de la, du caillou, c'est vraiment trop stylé. Let's go Let's go C'est un cliff en Thaïlande les gars Franchement c'est de l'enfer du cliff ici On peut pas cliffer et là, franchement c'est une des premières fois qu'on trouve un spot et personne ouais. ne nous fait ouais. Pourtant, il y a la plage juste là, c'est trop bizarre. Bon ça y est, la session se termine, on rentre tranquillement à la plage. On a repéré d'autres spots de cliff un peu plus loin vers la falaise là-bas, mais je pense qu'on reviendra demain et on l'aura des canoës et ce sera la vidéo de dimanche prochain du coup. Est-ce qu'il y a des singes avec des lunettes comme ça Et là, il y en a sur le toit là ou dans l'arbre. On va essayer de grimper l'arbre pour aller les voir, faire un petit bonjour. mais non. par ma présence, j'en de plus près. Ouais, oh. wow. wow, les drops qu'ils sont capables de prendre. <rire> C'est nul. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Bon, bah ils sont vite de partie, dommage. Là, la session qu'il fallait terminer, c'est régalé, franchement, toute la journée là, de l'eau turquoise, des falaises, des saltos, des potes, tout ça, ça régale. Là, petit sunset, ça va partir en session accro. Ouais. ce que je vais faire un scoot dub. C'est vraiment juste parce que je peux pas faire de scout full. Sinon, il euh, y a peut-être une chance que je parte en dub sans faire exprès. Oui il va essayer de entièrement me passer par dessus en sautant. Ah je sais pas si je vais réussir. <rire> oh. <rire> ah, c'est chaud Impressionnant. <rire> ça, ça fait n'importe quoi en rayon a, en ils ont les pieds carrés. Mais je, je peux pas jouer avec des gens comme ça, c'est n'importe quoi. En fait on est mauvais, du coup bah on va faire un petit edit pour faire semblant qu'on fait au moins 10 passes. Parce que là ça <rire> tourne le tour de 3. Trop fort, bon. c'est incroyable. On est quoi? On est en février là. On a raté l'hiver, mon gars. Ça, c'est un truc de ouf. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé euh, le petit retour des vidéos de clip dimanche prochain. Il y aura aussi une vidéo de clip parce que demain on va, on va retourner au spot. Allez, on se donne rendez-vous euh, dimanche prochain du coup pour cette nouvelle vidéo. Ciao.